Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. Adorateurs, adoratrices, que Dieu bénisse. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse. Ce soir encore. C'est un privilège pour moi. Alléluia. De vous retrouver tous à notre rendez-vous divin. À l'honneur de celui que nous sommes tous appelés à adorer. Shalom à Sœur Corinne, shalom à Maman Béatrice, shalom à tous et à toutes. Ce soir encore, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom à vous mamans, shalom à tous et à toutes. Nous sommes encore réunis ce soir pour adorer celui, que, celui qui nous a choisi en premier, celui qui nous a appelé à lui, celui qui nous a connu avant que nous le connaissions, celui qui s'appelle l'Alpha, l'Oméga. Donc le commencement et la fin. Celui qui nous amène à l'existence pour l'adorer, pour le célébrer, pour le va sonner. Oh, Shalom, Maman, Joliette. Gloire à Dieu pour vous. Merci encore une fois de plus. Merci à celui-là qui nous fait la grâce de nous retrouver. Je le bénis pour votre vie. Je le bénis pour vos différentes vies. Je le bénis encore pour... Pour ce qui nous tient entre les cœurs de sa main et par sa grâce, nous sommes encore réunis ce soir. Peu importe les vents et marées, nous trouverons toujours le temps pour adorer celui qui nous appelle. Comme il a dit dans sa parole, qui sera là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette parole qu'il a adressée à ses premiers disciples s'adresse également à nous. Nous sommes aussi donc de ceux là-même avec qui le Seigneur est au commencement et il sera à la fin. Alpha et oméga Alpha, oh, Omega. À toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oméga ah, Pas toi Il n'y a point d'autre Dieu Alpha et Alpha Oméga Pas toi pas toi, il n'y a point d'autre trop, Dieu. Alpha, alpha, oméga, Omega. oméga, à pas toi, il n'y a point d'autre trop, Dieu. Enfin, enfin, enfin, Omega, enfin, enfin, enfin, toi il n'y a point d'autre, oh. A pas toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. A pas oh, toi, il n'y a point d'autre Dieu. Enfin, enfin, oméga, oméga Abonne-toi, abonne-toi Il n'y a point d'autre Dieu Oui, il n'y a pas lui, il n'y a point d'autre Dieu Nous le savons tous, nous le reconnaissons C'est lui qui était le commencement et c'est lui qui sera à la fin. La Bible dit, avant la création du monde, il était. Et donc avant la création du monde, nous n'étions pas. Mais lui, il était. Et donc c'est lui qui est au commencement. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors de lui, qui puisse assurer notre salut. C'est d'ailleurs pas lui que nous sommes sur la terre des hommes. C'est pas lui que sont toutes choses. La Bible dit qu'au commencement était Dieu, et Dieu, la parole était Dieu. Au commencement était la parole, la parole était Dieu. Et c'est cette parole-là qui a amené toutes choses à l'existence. Alléluia. Nous le savons tous. Donc, c'est par sa grâce, c'est pas lui que nous sommes. Et nous sommes encore dans la joie de le réitérer, de le dire, pour dire que nous adorons le véritable. Nous adorons celui qui est au commencement. C'est pour ça que nous sommes dans la vérité. Parce que nous adorons celui qui a fait toutes choses. Et il y a des gens, malheureusement, qui adorent des créatures. Et nous, nous adorons le créateur. J'ai souvent l'habitude de donner cet exemple. Si, par exemple, le président de la République, en même temps que lui, le Premier ministre, vous appelle, c'est-à-dire les deux personnalités vous appellent en même temps, est-ce que vous allez choisir d'aller d'abord chez le Premier ministre Celui qui est sage va aller d'abord chez le président de la République. Parce qu'il sait que le président de la République est l'autorité supérieure par rapport au Premier ministre. Donc nous adorons le suprême. Nous adorons l'autorité supérieure. C'est une sagesse. C'est une grâce. Oh, mayan tabouske. Oh. Nous adorons le véritable. Nous sommes dans le véritable. Et nous sommes donc dans l'assurance que nous faisons ce qui est bien. Nous faisons ce qui est juste. Nous faisons ce qui est parfait. Nous sommes dans la vérité donc. C'est pourquoi nous ne craignons rien. Parce que nous sommes avec celui qui a fait les choses, qui a mené toujours à l'existence, celui qui est au-dessus de toutes les dominations, celui qui est l'autorité suprême, celui qui est le souverain, établi sur toute autorité, sur toute domination, celui qu'on appelle d'ailleurs le père des esprits, celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga, « Mayanto Korabashika ». Oh Marakotayeketeba. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. C'est pourquoi ce soir encore, tu vas lui rendre toute la gloire. Tu vas lui dire encore merci à ton père. Tu vas lui dire encore merci à ce Dieu-là qui t'a convoqué encore une fois de plus ce soir. Pour que tu puisses avoir l'opportunité de lui parler, de faire un cœur à cœur avec lui. Tu vas lui dire encore, Seigneur, merci. Ma vie t'appartient. Marako Rabasha Seigneur Jésus. Oh, ma vie t'appartient, papa y vie. Ma vie t'appartient, Seigneur Jésus. Ma vie, papa, Seigneur Jésus. Oh, oh, oh. My Vita Patye Oh oh Ava Omega My Vita Patye Elohim Novi Tapatye Ava Omega Oh, no paterna, signa In English, in English, watch the time, in Giova, to you, Giova. Our lives belong to you, Jehovah, our lives belong to you, Emmanuel, our lives belong to you, Lord so Jesus, Lord Jesus. My love is your Lord Jesus. My love is your My God Jesus. My love belongs to you My Jesus love. Alléluia, nos vies lui appartiennent, Alléluia. Nous sommes alliés, c'est pour cela que nous sommes dans la fierté de l'adorer, nous sommes dans la joie de l'adorer. Et c'est vraiment juste ce que nous faisons, adorer celui à qui nous appartenons, adorer celui à qui nous devons notre vie, adorer celui à qui nous devons notre existence, c'est lui qui est notre vie, notre être, c'est lui qui est notre mouvement, c'est pas sa grâce que nous vivons c'est pas lui que nous sommes, c'est pourquoi nous voulons encore lui rendre toute la gloire que ce soit encore nous voulons d'approcher de lui ce soit encore tu vas t'approcher de lui, tu vas lui dire Seigneur, je veux pas t'adorer dans le mensonge, je veux pas t'adorer dans la plaisanterie je veux pas t'adorer dans, dans, en, en, en, en ennemi de la croix mais je veux t'adorer en esprit, en vérité et ce soir si j'ai fait Tellement fait quelque chose au devant de toi qui t'a pas honoré. Je voudrais que tu aies compassion de moi, afin que mon adoration puisse vraiment monter jusqu'à toi et que tu puisses le recevoir. Parce que je ne veux pas, pas t'adorer pendant que je pratique l'iniquité. La Bible déclare que plusieurs, se jour-là, lui diront, Seigneur, nous pas fait cela en ton nom? N'avons-nous pas même prêché certainement avec puissance? N'avons-nous pas impartir des vies? Mais il dira à ces personnes-là que je ne vous ai jamais connu. Donc, à chaque fois que nous sommes devant lui, nous devons vraiment nous assurer que nous sommes en relation, en intimité véritable avec lui. À chaque fois que nous sommes en train de l'adorer, nous devons nous rassurer qu'il n'y a pas quelque chose qui constitue une pierre d'achoppement. Un frein à notre adoration, à la montée de notre adoration. Il n'y a pas quelque chose qui peut constituer un problème, euh, euh, euh, euh, euh, euh, un, je veux dire, euh, qui peut freiner notre relation avec Lui, qui peut, qui peut empêcher notre adoration de monter jusqu'à Lui. C'est pour cela que nous allons simplement encore lui présenter notre état, lui présenter nos cœurs, lui présenter nos, nos manquements, lui dire, Seigneur. Pardonne-nous si nous n'avons pu faire quelque chose sur cette plateforme qui ne t'a pas honoré. Nous venons vers toi ce soir parce que nous voulons davantage faire partie des personnes qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons vraiment que par ta grâce, nous soyons effectivement des élus. Parce que la Bible déclare qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous voulons faire partie de la classe de ceux qui sont appelés à être élus, en fin fait de compte, enfin que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Prions ensemble, Seigneur. Ça peut être le doute. Si nous doutons aussi, c'est comme si nous croyons pas que Dieu existe, alors si nous sommes aussi dans le péché, ça peut être aussi les mémus, ça peut être les paroles que nous lançons parfois parce qu'on attendons quelque chose que nous n'avons pas encore reçu. Tu quelque chose que nous attendons du Seigneur et nous murmurons dans le cœur. Souvent, ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec le péché du sexe, comme généralement on le regarde. Ce n'est pas, mais il y a des petites choses qui peuvent constituer, n'est-ce pas, des choses qui déplaisent au Seigneur. Nous allons donc lui demander pardon. Oh Seigneur, aie compassion de nous. Parce que si nous sommes suscités, c'est pour ne pas, Seigneur Dieu de gloire tout puissant, rester en mi-chemin. La Bible me dit ceci, que le peuple d'Israël était sorti de l'Égypte. Et, et, et véritablement Dieu, l'ayant fait sortir de l'Égypte, ne voulait pas voir ce peuple-là aller mourir quelque part Mais il voulait que ce peuple aille jusqu'à Canaan C'était la destination qu'il avait réservée à ce peuple Mais voyez-vous Ce peuple là est resté en chemin Beaucoup sont restés en chemin Pas parce que Dieu a voulu les voir Rester dans le désert et périr dans le désert S'il ne voulait pas les voir arriver à Canaan Il aurait pu les laisser Il allait les laisser justement en Égypte Dans tous les cas la souffrance allait les prédisposer à la mort. Donc, déjà là-bas, ils souffraient. Et cette souffrance-là allait les conduire à la mort. Parce que Pharaon n'était pas prêt pour eux. Mais s'il a voulu faire sortir ce peuple-là, c'est parce qu'il avait l'intention de voir ce peuple-là sortir de l'Égypte et aller jusqu'à destination. Donc, quand il appelle, ce n'est pas pour qu'on mette en chemin, mais c'est pour qu'on arrive à destination. Donc mais il peut arriver, comme il a dit dans sa parole Jésus a dit, beaucoup sont appelés comme le peuple israël était appelé à sortir de l'Egypte mais beaucoup sont morts à cause de leur attitude, il dit c'est à cause de l'attitude il y a des gens qui se sont rebellés contre Dieu ces gens qui ont été ingrats vis-à-vis -vis de Dieu, ils ont mis en oubli ce salut qu'il leur a accordé, ils étaient dans la souffrance, regarde un peu ta vie, regarde comment tu étais avant de connaître le Christ, regarde comment tu menais ta vie, tu étais misérable, tu étais esclave du péché, regarde comment tu menais ta vie regarde peut-être les démons te matérialisent peut-être que vraiment je ne sais pas pas ton témoignage personnel, tu sais comment, dans quel état tu étais, et quand tu es venu à Jésus-Christ, tu sais ce qui a changé. C'est pour cela que c'est très important, tu ne dois pas rester dans le désert, tu ne dois pas rester dans le désert, tu ne dois pas mourir en chemin, par les mumus, par des attitudes, des rébellions, par pas des propos que nous tenons parfois. « skiri o marakon tabayon de bre, reggae skiri ibos et compassion de nous. Racorion de Bosca de Yenda bara Oskita baba Nous voulons pas rester en chemin. Nous voulons être une plateforme de bénédiction. Nous voulons être une plateforme où tous les adorateurs et toutes les adoratrices sont des personnes, Seigneur, dont le nom, dans les noms sont écrits dans le lieu de vie, Seigneur mon Dieu, des personnes là qui seront des élus, Seigneur. Nous ne voulons pas rester en chemin. Nous voulons pas renoncer à toi. Nous ne voulons pas renoncer à toi. Nous voulons pas rebousser ce chemin, nous ne voulons pas murmurer. C'est pourquoi, si nous avons fait des erreurs, si nous avons fait des choses qui t'ont pas honoré, ô oh, Dieu de gloire, ce soir nous te demandons pardon. Nous implorons encore ta miséricorde. Nous demandons ce que le sang de Christ qui a coulé une fois pour toutes et qui parle encore plus que le sang d'Abel puisse parler en nos faveurs. Souviens-toi de ce sang versé, souviens-toi de ce sang coulé pour nous racheter à un grand prix. Seigneur, c'est pourquoi nous ne voulons plus. Seigneur, Dieu de gloire, être esclave de quoi que ce soit qui puisse nous empêcher d'être en permanente, en permanente communion avec toi. Seigneur, nous voulons, Seigneur, en Dieu de gloire, ta grâce. Nous voulons davantage te demander, Seigneur, ta clémence, nos vies. Oh Dieu, prends pitié de adorateur. Prends pitié d'une adoratrice. Prends pitié de chacun de nous ce soir. Et accorde-nous par ta grâce de demeurer dans tes voies. Dans la sainteté, dans la pureté. L'abbé déclare, sans la sainteté, nul ne te verra. Oh Dieu tout puissant, que ta sainteté nous caractérise. L'abbé nous déclare également que nous devons être dans toutes nos conduites dans toutes nos conduites. C'est pourquoi si dans nos conduites, nous avons eu un caractère, Seigneur de la gloire, qui, qui, qui, qui manque de sainteté, qui manque de sanctification, nous voulons te demander pardon. S'il y a des propos que nous avons tenus, s'il y a des pensées que nous avons eues, si nous avons agi avec hypocrisie, si nous avons agi, Seigneur de la gloire, avec malice, avec ruse, au oh, Seigneur, si nous avons fait croire aux gens, que nous sommes ce que nous sommes au-devant d'eux, alors qu'au-dedans de nous, nous sommes remplis d'autres choses. Seigneur mon Dieu, pardonne-nous, Seigneur, et transforme-nous, car nous voulons avoir un cœur sincère, un cœur pur, un cœur véritablement qui t'adore en esprit, en vérité, parce que dans tous les cas, c'est nos cœurs que tu regardes. Ta parole déclare, moi, Dieu, je regarde pas la parole à des hommes. Donc, c'est même si nous prenons le temps de blaguer les gens à l'extérieur, nous perdons notre temps. Mais nous ne voulons pas perdre notre temps sur cette plateforme. Nous ne voulons pas passer tout le temps, ici, chaque 21 heures, être connecté à toi, et en fin de compte, nous retrouver quelque part. C'est pourquoi Seigneur, dès maintenant, il est préférable pour nous de reconnaître que nous sommes faibles, que parfois, nous péchons contre toi. Mais nous ne voulons pas demeurer dans cet état. Nous voulons faire partie de ceux qui, au, oh, quel que soit le temps, les circonstances, adorent le Père, et sont effectivement reconnaissants vis-à-vis -vis de leur Père. Et que le loup qu'il adore, Mayo, Théré, Irobo bo bo shaka tababa, Irenski mount brilosk, I domarian de briski de mount shake de monte, Bayansa kataboos, Irobo bo shi Reges iribos imaus ibaba Irobo shi kant I rabas Irenbes de monte, Irobo bo bo the best or ira mama mama see kaba baba baba she rabos a rabble hero about the million the lab beyond the brisky the lobo on the mountain losk ibound the lourou kibos iros Irobobo bobo sakido breaded ima mama sakato boshi rabos hero bobo Baba Baba ibaro os imos Eros Irobosko on the mound breed it on the bow this Raba I the Mount the Breed the mouse Mouse in the Mountain Breed Lord, the Raba in the mountain. Ribo butter be the bodesaki the mountain breed the load of mountain breed the mount mountain scotter be the mountain, breed Lord, the bow seek in the mountain. In a mouse see the bottle breed lord shock in the mountain, be the lower a really Kinta. Ri on the masaki the battle really long to mount Ri on the shock in the breeding. Kai on the biscuit the mountain breed called Rabos Imaki the breed. On the mouse set, my name to Bini. Hallelujah, my name to again In my shoes, he baba on the breeze My kid on the low sea He baba on the Lurons come to breed on the, little, or more shack the bread it. On the low, shack in the Maba baba on the, ba, ba, ba, the skates. In those, he baba to breed on the mound peak. He shack on the more about all set to baba on the base. « Seigneur, je te rends grâce, tu es Dieu, tu es fidèle. » tu es puissant, tu es si merveilleux, Seigneur, tu es puissant, tu es glorieux, nous savons que tu es réel et nous voulons t'adorer, gloire à toi, gloire à toi, honneur, élévation et louange à toi, merci pour ta fidélité, merci de ta fidélité, merci de ta fidélité, papa, je te rends toute la gloire pour la vie, oh Dieu, merci papa pour ta grâce, merci papa pour ta fidélité, merci pour ton amour infini, merci pour ta faveur, merci pour ta miséricorde, merci pour ta sagesse, merci pour ton esprit, merci pour ta force, merci, ta capacité, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi l'élévation. tu es le Dieu fidèle, alléluia. Tu es le seul Dieu depuis la des temps, tu es sur le trône, tu es le seul Dieu, tu es le seul Dieu,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 Nous voulons te rendre toute la gloire en corps, tu es bien fait. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Nations, le Père des Esprits, le Roi des Nations, l'Alpha-Alméga, le, le Dieu fidèle. Oh, tu es le seul Dieu, depuis la nuit des temps, tu demeures le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a point d'autre Dieu en dehors de toi qui puisse assurer notre salut. Nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te rendons toute la gloire. Nous célébrons ta grande, magnifiant ton nom Tu es l'Alpha-Alméga, tu es le Dieu fidèle. Que l'Alpha et Méga, le Dieu Tout-Puissant, qui est bon comme toi, qui est comparable à toi, il n'y a point d'autre Dieu semblable à toi. Nous te rendons toute la gloire pour ta faveur et ta grâce. Peu importe les temps les circonstances, tu tiens notre vie en ta main. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Merci infiniment pour la vie des uns et des autres sur cette plateforme. Sois honoré pour la Côte d'Ivoire, soit glorifié pour les familles, soit glorifié pour nos différentes familles, soit glorifié, Seigneur, pour nos différentes maisons, Merci de te souvenir de chacun de nous. Devant nos défis personnels, devant nos défis personnels, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te rendons toute la gloire pour tes bienfaits. Merci, peu importe les temps, les difficultés, peu importe les temps, les difficultés liées à la connexion. Lié à, à, à tout ce que nous pouvons connaître. Nous voulons te rendre toute la gloire et nous voulons simplement te dire que nous t'aimons. Nous voulons simplement te dire que nous sommes à toi, Père. Et reçois notre adoration, reçois notre louange, reçois notre reconnaissance parce que tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être célébré. Tu mérites d'être ovationné. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y a point de Dieu qui soit comparable à toi. C'est toi qui fais toutes choses bonnes dans son temps. Tu es le Dieu fidèle qui tient ses promesses. Et tu n'as pas changé, même si nous ne comprenons pas souvent certaines choses par lesquelles nous pouvons passer. Mais ce qui, ce qui est sûr et certain, c'est que tu tiens et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Une chose sûr, est sûre, c'est que ta parole ne retourne pas à toi, sans avoir été accomplie comme la pluie qui s'annonce et qui doit nécessairement toucher la terre. Seigneur mon Dieu, nous te rendons gloire, Jésus-Christ de Nazareth soit élevé, soit célébré davantage. Emmanuel soit loué. Alléluia. Alléluia. I don't know. Do oh, do I, I don't know. Oh, do I, I don't Oh, Adonai, Oh, Oh, à tu agiras, Oh, ne nous laisse pas tomber, à Oh, ne nous laisse pas tomber, à Oh, ne nous laisse pas tomber, à Oh, tu Adonai, mon roi. Adonai, mon sauveur. Adonai, mon Dieu. Eh, si maman Joseph. Adonai, mon sauveur. Adonai, mon roi. Adonai, mon sauveur. Oh, Adonai, tu rajiras, Adonai. Oh, Adonai, tu rajiras, Adonai. Oh, Adonai. Jira jira, Adonai. Oh, Adonai. Non, non, pas non, à non, oh non, non, non, non, non, non, oh non, non, non, non, non, non, non, oh non, non, non, non, non, oh Adonai mon Dieu, Adonai mon Sauveur, Adonai mon Wa, Adonai mon papa Adonai mon Dieu, Adonai mon Sauveur, Adonai mon Wa, Adonai mon Sauveur, Oh Adonai, je Wa Adonai. Tu réagiras, Adonai. Oh, Adonai. Ne nous laisse pas tomber, Quelles que soit les difficultés, ne laisse pas tomber, Adonai. Oh, Adonai. Ne nous laisse pas, Adonai. Oh, Tu Hallelujah. agira. Adonai agira. Adonai agira. Parce qu'Adonai veut se glorifier. Parce qu'Adonai veut honorer son nom. Adonai veut donner gloire à son nom. Adonai veut montrer au monde qu'il est réel. Qu'il est Dieu depuis la nuit des temps. Qu'au commencement il était et qu'à la fin il sera. Jésus-Christ avait dit Souvenez-vous, ceux qui m'ont percé me verront. Ça veut dire qu'il agira. Il dit Ceux qui m'ont percé me verront. Si les gens l'ont percé, et que ces gens-là doivent le voir, toi qui es, qui es confondu à Jésus, toi qui t'es fond en Jésus, ceux qui t'ont percé aussi te verront. Ceux qui t'ont minimisé te verront. Ceux qui t'ont méprisé te verront. Ceux qui t'ont minimisé qui t'ont traité de tous les noms te verront. Ils verront la gloire de Dieu. Ils verront Jésus-Christ au travers de toi. Ceux au oh Marakobosh, Jésus-Christ se voit comment? Jésus-Christ n'est plus là physiquement. Mais Jésus-Christ se cache en toi. Et donc des gens verront jésus mais au travers de toi. Il disent, ceux qui m'ont percé me verront. Ceux qui m'ont crucifié me verront. Mais nous savons que Jésus n'est plus là physiquement. Mais en qui est-il? Comment le verront-ils? Ils le verront au travers de toi. Ils le verront au travers de ton témoignage. Ils le verront au travers de ce qu'il va faire avec toi. Parce qu'il est en toi. Il dit, je serai en vous. Je serai en vous. Je serai en vous. Et si ce Jésus est en toi, alors ce Jésus qui va construire sa gloire en, au travers de toi. Et les gens verront c'est Jésus qu'ils ont crucifié ils verront ce Jésus qui sont crucifiés. Ils le verront au travers de toi, au travers de ton élévation, au travers de ton témoignage, au travers de ce qui va se passer dans ta vie, au travers de ce qui va continuer encore à faire. alléluia alléluia! Mayon to Korabashi Kanta Bobosk. Mayiterebosk Iriko. Airuki mo Sabarabababakura Seke. Bayoskiri on do Moraka. Shakuruku Toboskiri Ibobosakata. Moraki the best Iri on the low skiri on the to mountain. Kabasuka, Irigundo Luka Raioskirion de Monti, Raboskirion de Lobo Shakatayon de Bri, Mairobos Kabaka, au nom de Jésus, adore-le. Adore ton Dieu. Dis-lui encore, Seigneur, me voici. Prends-moi pour faire ta volonté sur la terre. Prends-moi pour te glorifier. Oui, les gens doivent te voir au travers de moi. Qu'au travers de moi, on voit. On voit combien tu as amour. Qu'au travers de moi, on voit combien de fois tu pardonnes. Qu'au travers de moi, on voit combien de fois tu es tu ressuscité. Oui, parce que les gens aussi pourront peut-être penser que c'en est fini de toi. Mais lorsqu'ils verront que tu es encore là, tu es encore vivante, tu es encore vivant. Ils témoigneront que c'est ce même jésus qu'on a voulu voir mourir et c'est lui encore qui est ressuscité les gens n'ont pas voulu qu'ils sorte de la tombe ils ont tout fait pour mettre une grosse pierre une grosse pierre à l'entrée de sa tombe mais la bible dit comme il était écrit oui quelque chose est écrit sur ta vie quelque chose est écrit sur toi et personne ne peut l'effacer personne ne peut effacer ce qui est écrit D'après des gens, il dit que le crayon de Dieu n'a pas de gomme. C'est-à-dire que ce que Dieu a écrit il ne peut pas l'effacer. Je comprends pourquoi lorsque le poste Pilate a écrit que celui-ci est le roi des Juifs, et les gens, des principaux acquêteurs, les jaloux ceux qui ne voulaient même pas du tout qu'il soit glorifié sont allés le voir pour dire il faut changer l'écriture, écrit qu'il a dit que le roi des juifs, là ça va ressembler à la ça va, ça va, être, ça va être comique, ça va être ça, on pourra se moquer bien on va dire, bon, donc c'est le roi des juifs qui a crucifié comme ça mais quand tu fais une telle affirmation c'est comme si tu faisais une déclaration au monde entier parce que la Bible des classes c'était écrit en hébreu, en grec c'était écrit donc en différentes langues en latin, également si je ne me trompe pas mais c'était écrit en différentes, trois grandes langues qui sont des grandes des langues de civilisation des langues donc, qui dominaient le monde en ce moment pour que tous ceux qui sont donc hein, de cette différentes civilisations -là, puissent savoir que c'est effectivement Jésus-Christ à la croix qui est le roi des juifs même à la croix on dit qu'il est encore le roi des juifs Même dans la souffrance Et il est encore glorifié Parce que la gloire de Dieu ne te couvre pas Lorsque tout va bien Mais la gloire de Dieu te couvre aussi Lorsque tout va mal C'est pour cela lorsque tout va mal Ne pense pas que Dieu t'a quitté Oui c'est parfois la sensation le, le sentiment que nous avons Nous disons certainement que Dieu a un congé dans notre vie, Mais Dieu ne prend jamais de repos Il a témoigné lorsqu'il était à ses disciples Dans la bac Et pendant qu'il dormait quelque chose se passait dans la vie, Mais lorsqu'ils l'ont réveillé ils ont vu combien de fois il est intervenu dans leur vie. Ils ont compris que le maître ne dormait pas. Le nom n'était pas mort. Et le maître n'est pas mort. Le maître est encore dans notre bac, qui est le symbole de notre vie. Et il est encore le conducteur. Il sait ce qui se passe. Il savait très bien ce qui se passait pendant qu'il était en train de dormir. Mais vous voulez voir la réaction de ses disciples C'est pour cela que nous devons garder notre foi Peu importe ce que nous traversons Peu importe ce que nous vivons Peu importe les railleries des hommes Peu importe ce qui peut nous arriver Peu importe si on nous considère ou on ne nous considère pas Peu importe si on nous traite bien ou on nous traite mal Nous devons reconnaître davantage qu'il y a quelqu'un avec nous Même si les difficultés de la vie Nous font croire que Dieu n'est pas là Mais le Seigneur nous rappelle encore ce soir Que nous devons savoir que sa présence Est éternelle sa présence est éternelle Parce qu'il ne passe pas Et toutes choses passeront Mais ma parole ne passe pas Or oh, il est sa parole Et sa parole est esprit Et cet esprit vit en toi À partir du moment où tu l'as accepté Et la Bible déclare Ceux qui m'appartiennent Je serai en eux Si tu l'appartiens vitamment, Sache que tu es en lui et qu'il est en toi. Et c'est pourquoi tu dois le glorifier davantage et lui rendre toute la gloire pour la puissance de l'esprit qui est avec toi, même s'il passe par des moments que tu ne comprends pas. Oui, les démons peuvent te tourmenter. Oui, les gens peuvent t'abandonner. Oui, des choses peuvent t'arriver sans que tu ne comprennes où tu vas. Tu peux être dans un temps de tourbillon, comme le tourbillon Raboski qui s'est levé lorsqu'il était dans la barque sur l'eau. Il y a eu un vent, un tourbillon et qui a commencé à faire envoyer des vagues vers l'eau, vers, vers, vers, vers la barque. Mais la Bible dit simplement, lorsqu'il s'est levé, il a dit à ses disciples, « Mais pourquoi vous avez douté Pourquoi vous avez manqué de foi ?» Il réprimandait les a réprimandés comme s'ils ne voyaient pas le danger, comme s'ils n'étaient pas conscients du danger. Le Seigneur est conscient de ce que nous vivons, mais il regarde à une seule chose, il s'intéresse à une seule chose, et ce à quoi il s'intéresse, c'est bel et bien notre foi en lui devant les difficultés. Il ne regarde pas les difficultés en vérité. C'est pas parce qu'il ne voit pas les difficultés, nous le savons très bien. Mais ce qui l'intéresse, comment ma fille agit vis-à-vis des -vis difficultés, devant les difficultés, difficultés est-ce que sa foi est encore placée en moi Est-ce qu'elle croit que je suis encore là Est-ce qu'il croit que je suis encore là Est-ce qu'il sait que je suis le dernier Je suis le commencement et je suis le dernier. Alléluia. Je suis le dernier. D'ailleurs, même si ça commence. Au dernier, dernier, le dernier mot m'appartient. Je suis le dernier pour dire le dernier mot m'appartient. Je suis le dernier pour dire que le dernier instant m'appartient, le dernier moment m'appartient, le dernier temps m'appartient, parce que je suis au commencement de ta vie. Depuis le vent de ta mère, je t'avais suscité pour être un instrument entre les nations, parmi les nations. Et ainsi, je vais sur ma parole. Si je suis le commencement et que je suis la fin, sache que je suis aussi au milieu. C'est pourquoi tu n'as rien à craindre. Gloire à Dieu. Honneur élévation à lui qui vit au ciel des siècles. Celui qui est la qui est l'horrible yoboche, ikabolo kota, reggedes iso isori Ribobo bo shaka paya uruka uruka uruka regeduska damose Kerekutu Kerekutu yaboskiri rekutu yabo saka iregedes ko yaskunta yaskunta erebeskunta yenduluka mayonti eleku eleku sukataye bola ka nduruka Ma yande gris kiri ponte baiske O ra skante yomoka Yeke u yeke u skade yondi nga masuka Ile il e il skuda Ile skuda yondi luka Ile skada buskun Rakunda muka Irege irege loma Ayonde ayonde le Yela untu yondi maka Lekamakunduka Gedasuka ke desu riakaba Ota ota yikimu kumoka, kele kunta Ele lukunta ele lu kunta ye rabu kama ataye kinta ayeka Ayeka lo katonduka yendi lako beleku geleskada unda makura makura kunta kende kendiluka ele, ele ele labu uskunda hata ye kenamo kunta loka mahante eleka eleka ukunda hasheke namonte yando loka maunda hata inta konda beka orumoka ikentu ayinda mboka maha ayinda haa yinda hantu yantuka tekundaba hante ela yinda namuskundu kandonsuka du sunta ya Yenga maa unta Ayikita Ike nonda Ato Makandulu Ndiya Ba indiso ada kite ada kite ada kite inahuta Huta ma to Kere linda Yondu ka baku unta Ada untu na Kama ynte Ede Ede lu ka Masaka Olunda haide Yina hauto Kama andi Indi indi nunga Rinda hamtu kunda Ate endi henda Indi yunda Tuma ateli u karabun kala unda hate ete tele utunuma ainduunda sandabakunda na makunda inda hote ya aile eta to makunda ya makura mahate, hate aido ndo mbukanda iye yenda tunuka baindi konti baba ate kitanuka na shinduma ere yenda handa out nakunda kunda ande kendo hata tetuma tuma atu kunda Yannou, te qui nasse au doma, et yannou, ganna, un te kendo, l'okar, bo, et yanda, et yanda, yobo. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. À toi, la gloire. À toi, l'honneur. À toi, la louange. toi, À toi, l'élévation. Béni sois-tu, tu nous montres pas des signes que tu es présent au milieu de nous. Seigneur, des signes sont palpables. et pardonne-nous. Parce que parfois ce que nous voulons voir avant de croire fermement et de te rassurer, c'est ce sur quoi notre cœur est, est, est, est, est attaché. Pendant ce temps, il y a des choses que tu fais autour de nous qui sont des signes de la grâce de l'Esprit de Jésus-Christ, de Nazareth, qui sont les signes de l'Esprit de Dieu. Ce sont les signes de l'Esprit de Dieu. Il y a des choses qui se passent autour de toi. Même le témoignage de ton voisin, même le témoignage d'une sœur, même le témoignage d'un frère. Si ce n'est pas encore ton témoignage, c'est un signe de Dieu. C'est un signe de Dieu pour dire qu'il est à l'œuvre, Pour que le témoignage du frère ou de la sœur te serve te leçon. Parce que parfois, lorsque nous voyons le témoignage, c'est ce qui fait que souvent... Nous sommes tellement attachés à nos propres témoignages que nous ne voyons pas Dieu à l'œuvre sur le point d'arriver à nous par le témoignage de l'autre. Alléluia. C'est un signe, c'est un signe, c'est un signe de la grâce de Dieu à l'œuvre dans notre vie, de la grâce de Dieu à l'œuvre dans notre vie, sur la plateforme, dans nos différentes vies. Il y a des choses qui se font autour de toi, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, « bolo korate, C'est pourquoi, réjouis Régis-toi pour le témoignage de l'autre ».« Régis-toi pour le témoignage de l'autre ». Parce que c'est un signe que Dieu te montre pour dire qu'il est à l'œuvre ce n'est pas une question, ce n'est pas une question de, de, favoritisme. La Bible déclare qu'en Dieu, il n'y a point de favoritisme, mais il arrive jusqu'à toi par le témoignage de l'autre, pour que tu saches que le Dieu que vous priez sur la même plateforme est à l'œuvre sur la plateforme, pour que davantage tu t'attendes à ton miracle, tu t'attendes à ce que Dieu veut, mais continue pendant ce temps à l'adorer, à le glorifier, à le célébrer, à lui rendre toute la gloire, à le magnifier, l'exalter, le témoignage de voyage, le témoignage de guérison, le témoignage de ceci et de cela est un signe de la grâce de Dieu. Accroche-toi davantage et glorifie le nom de celui qui t'appelle à lui par la puissance de son esprit, à l'honorer davantage et à glorifier son règne sur la surface de la terre par la vie qu'il a faite à travers toi. Cato Robo scary on the brain my own the skin you know I'll be the mountain be a little boy kabababa she could eat on the mouth the power skater <laughs> Réjouis-toi, réjouis-toi, parce que le témoignage de toi, le témoignage arrive à toi, ton témoignage arrive au nom de Jésus. Comment déjà te réjouis C'est pourquoi sa parole déclare, réjouissez-vous à ceux qui se réjouissent et pleurez à ceux qui pleurent. Parce que si tu réjouis les autres, ça veut dire que la réjouissance va être ton partage. Et de la même manière que si tu pleures les autres, ça veut dire qu'il y aura un moment où dans ta propre vie, tu pleureras. Donc réjouis-toi, parce que ce pourquoi tu te réjouis, c'est la réjouissance dans la vie de l'autre que tu partages te reviendra. Et c'est un signe de la grâce de Dieu sur ta vie. C'est un signe de la grâce de Dieu avec nous. C'est un signe de la présence de Dieu. Car on a encore besoin de voir. Il dit donc si vous ne voyez pas les chiffres, vous ne croyez pas. Même s'il n'y a pas ces choses palpables, ne croyez-vous pas que Dieu est encore existant sur la chiffre à la terre Et Regardez, si mon esprit n'était pas sur la chiffre à la terre, le monde ne serait pas dans l'état dans lequel il est. Car si l'ennemi était pleinement en action sur la terre, si mon esprit n'était pas encore sur la terre, écoutez-moi très bien. Si mon esprit n'était pas encore vivant, mon esprit n'était pas encore en action sur la terre, le monde ne serait pas ce que vous voyez. Parce que ce que l'ennemi prépare est plus que ce que vous voyez. Les actions de l'ennemi sont limitées pour ma présence. Mais c'est pourquoi réjouissez-vous de ma présence. Parce que ma présence vous suffit pour voir les autres choses accomplies. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je veille sur mon esprit pour amener à qui distance. Parce qu'au commencement, était mon esprit et mon esprit se mouvait au-dessus de l'abîme, au-dessus des eaux. Il n'y avait pas quelqu'un des choses, mais un esprit tenté. De... Préparer la manifestation de la forme de la terre. Quelque chose était en train de se planifier, de se préparer dans les visibles. La lumière devait faire son apparition et mon esprit était en train de préparer le chemin parce que mon esprit est d'abord à l'œuvre pour voir le miracle physiquement se produire. Il y a quelque chose qui va se passer dans le spirituel. Et pendant que tu es sur la terre des hommes, tu glorifies le nom de celui qui t'a amené à l'existence. Tu l'adores comme si tu avais reçu ce que tu attendais. Tu vas la chose s'accomplir. N'est-ce pas dit que si tu y crois, tu verras ma gloire? bayon de Breski, bo Shaka, bo Shaka, Alléluia. Alléluia. Merci, mon Père. Rends gloire à ton Dieu. dis le Seigneur, merci parce que mon miracle se manifeste. Merci parce que ton esprit est encore sur la terre. Je te demande pardon pour avoir douté de toi. Je te demande pardon pour avoir douté de toi. Je te demande pardon pour avoir douté, pour, pour, pour avoir murmurer. Parce que je pensais que tu ne me voyais pas. Écoutez, vous n'avez pas besoin que les hommes vous voient. Le, le plus important, c'est que Dieu te voie. C'est ça le plus important. Vous savez, le monde est caractérisé par l'orgueil de la vie. La convoitise des yeux et de la chair. Tous veulent se faire voir, tous veulent qu'on entende parler d'eux, en fait qu'ils se sentent importants sur la chiffre à la terre. Mais Dieu n'a pas besoin qu'on entende parler de toi pour que tu sois important. Ce qui est important pour lui, c'est que tu sois en train de faire ce pourquoi il a envoyé sur la terre les hommes. Que les hommes t'acclament ou pas. Parce que sachez-le, le monde a ce visage d'hypocrisie. Lorsqu'ils t'acclameront aujourd'hui, demain, les mêmes qui t'ont acclamé seront capables. Et c'est pour cela que nous allons rentrer maintenant dans le message. Alléluia. Mon âme te bénit, Seigneur. J'étends toute la gloire pour ta grâce et ta fidélité. Parce que tu veux que nous le à toi et non pas au monde. Nous te rendons toute la gloire. Nous sommes plus tardés, nous allons aller dans le message prophétiquement parlant. Alléluia. La Bible nous dit ceci dans le livre de Marc 15, à partir du verset 29. Que je lis. Marc 15, à partir du verset 29. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant Hé hey, Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Les principaux secateurs assis, aussi plutôt, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant la croix afin que nous voyons et que nous croyons. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Voyez-vous Voici quelqu'un qui, et, et, et, qui avait fait du bien à, à plusieurs. Voici quelqu'un qui avait fait du bien à plusieurs. À la personne de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et voici dans ce passage-là, on nous présente Jésus-Christ de Nazareth crucifié. On nous présente le Seigneur crucifié. Et on nous présente des catégories de personnes, trois catégories de personnes qui, qui se moquaient de lui, qui prenaient. Plaisir à le voir dans cet état de souffrance. Non, non, pas d'abord des passants, c'est-à-dire là où il a été crucifié à Gorota. Il y avait des gens qui passaient par là. Même les passants ont commencé à se moquer de lui. Ils ont dit Mais c'est pas toi qui dis qu'on a entendu parler que tu disais que tu allais détruire le temple que Salomon a construit en combien d'années Et toi, en, toi, justement, tu allais le rebâtir après l'avoir détruit. Donc, il faut te sauver toi-même et puis on le voit. Descend la croix, on voit, c'est cette première catégorie de personnes, les passants. Et la deuxième catégorie de personnes, ce sont les, les principaux sacrés, les grands prêtres, les grands pasteurs de son époque, avec les scribes, les gens, les, les, les gens de la loi. Ces personnes-là se moquaient aussi de lui. Il a dit, mais il a sauvé les autres pour ne pas se sauver. Et la troisième catégorie de personnes, on dit, ceux qui étaient crucifiés avec lui. Ça veut dire qu'il était crucifié avec deux bandits, selon l'histoire. Et il y avait un, effectivement, bon, dans ces tests, on dit qu'il il, il, il, insultait également. Alléluia. Donc il était partout les côtés dans un, dans un moment de souffrance. Tout le monde se moquait de lui. Il était seul face à son sort. Personne ne pouvait secourir. Personne ne prendre compassion de lui. Personne ne se rappeler que ce Dieu-là, ce Dieu-là, ce Jésus-là, c'est lui qui a guéri des malades. C'est lui qui a, qui a sauvé la femme qui était dans, le, dans la ville de Nain, qui avait son fils unique, qui était veuve. C'est lui-là qui a ressuscité l'attente des morts. C'est lui-là qui, qui, qui a guéri des, des malades, qui a, qui, a, qui, a, qui a ouvert les yeux des aveugles, qui a donné la joie, qui a, qui, qui, qui a fait du bien. Alléluia. Et les gens ont mis tout ça en oubli. Et ici, ils commencent à se moquer de lui. C'est ça la face du monde. L'ingratitude qui caractérise l'humanité. Cela ne doit pas nous caractériser. Alléluia. Donc, qu qu'est-ce qu que nous devons retenir comme leçon dans ces tests Alléluia. La Bible nous dit ici que Jésus a été crucifié. Et les gens ont commencé à dire, « Mais c'est toi qui as dit, tu as, détruit le, tu as détruit le temple et tu as le rebâti en trois jours. » Donc, saute-toi de la croix, on va voir. Descends de la croix, on va voir. Ce soir, je vais te dire, si je peux donner un thème à mon message, c'est porte ta croix. Ne descends pas de la croix. Oui, le Seigneur a dit que nous devons porter notre croix tous les jours. Parce qu'en vérité, à côté de la croix ou derrière de la croix, c'est tout la gloire. Et lui-même, il a donné l'exemple ici. Avant d'entrer pleinement dans sa gloire éternelle, il est passé par la croix. Mais vous voyez ici, il y a un danger. L'abbé il, il, il, dit que, le, au verset 32, on dit. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant la croix, afin que nous voyons et que nous croyons. <rire> Qui descende la croix, afin que nous voyons et que nous croyons. Vous savez, quand nous traversons des moments difficiles, c'est le moment où parfois la tentation devient encore plus, plus intense. Les propositions de l'ennemi deviennent plus intéressantes pour nous faire descendre de notre croix. Pour nous faire sortir d'affaires. la propositions apparemment juteuse et heureuse, Mais diabolique, Se mettre à nos dispositions. Pour nous faire sortir d'affaires. Et s'ils ont dit, si tu descends la croix là. Et que nous on voit ça, on va croire. Mais le Seigneur pouvait descendre la croix. Parce qu'il était venu pour que les gens puissent croire. Il pouvait dire, ah ok. Je vais profiter l'occasion effectivement comme ils veulent croire. Ils veulent croire maintenant. Je descends la croix. Mais s'il descend la croix, il ne va pas mourir et ressusciter et sauver l'humanité. Là, là encore, c'est comme si c'était le démons qui était en train de... Vous voyez souvent, <rire> my God, Jesus Christ. Les esprits étaient en train de se rendre compte certainement que Jésus-Christ étant à la croix, ils se sont rendus compte que, ah, mais on a mal fait. Il semble que là où il a la croix, là, c'est pas bon. S'il si meurt pas bon. Donc, ils vont pousser ces hommes-là. Qui certainement, pour eux, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, vous savez, les démons peuvent utiliser les hommes sans que les hommes eux-mêmes savent, ne sachent qu'ils sont sous l'influence des démons. Quelqu'un peut être en train de parler comme Pierre qui disait, tu n'auras pas la croix devant moi ici. Et il a dit, arrête de moi, Satan. Parce que Pierre ne savait pas que les pensées qui tentent de manifester, c'était les pensées inspirées du diable. Et il ne maintenant que les pensées humaines. Parce que les pensées humaines peuvent être facilement utilisées par le diable. Donc il a dit, arrête de moi, Satan. Il a dit ça à Pierre. Donc, Pierre ne savait même pas que Satan était en train de l'exploiter pour parler. Et lui, Jésus le savait. Donc ici, quelque part, les démons étaient en train de tuer ces pour dire, si tu descends à la croix là, nous, on va croire en toi. C'est intéressant parce qu'il désire, effectivement, que les gens croient en lui. Mais, il savait que c'était un piège. Il devait porter sa croix. Il devait aller jusqu'au bout. C'est pour cela que quand nous traversons un moment difficile, quand c'est dur, nous devons garder l'espoir. Nous devons aller jusqu'à la fin. Nous devons tenir le coup. Parce qu'il y a des tentations de l'ennemi. C'est vrai. Il a dit qu'il allait détruire le temple. Et qu'il peut le rebâtir en trois jours. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Ils n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. Nous savons très bien qu'il a dit cela par rapport à son corps. Et d'ailleurs, même, c'était la révélation qui s'accomplissait. Mais eux, ils ont compris ça autrement. Et ils ont même dit encore, mais ce n'est pas toi qui as sauvé les autres. Et puis, faites c'est vrai, il a sauvé les autres. Les gens pourraient dire, mais ce n'est pas toi qui parles là, c'est pas toi qui prêtes pour dire Jésus est puissant là. Vous savez, dernièrement, j'ai fait une publication, j'ai parlé de, du temps d'impuissance. Ici encore, on peut dire que c'est effectivement son temps d'impuissance là, qui traversait. Parce qu'étant la croix, il ne pouvait pas faire autre chose que de rester là jusqu'à ce que son père, jusqu'à ce qu'il meure. Et ce temps là, c'est le temps où les gens se moquaient de lui. Vous dites, mais vous dites que votre, votre, votre Dieu est puissant. Votre Dieu fait ceci, votre Dieu fait cela. Mais pourquoi là, de telles choses aujourd'hui-là Toi-même, tu dis, tu pries pour les gens, pour les gens guérissent là. Pourquoi toi tu n'iras pas à prier pour toi-même Et c'est comme ça que parfois l'ennemi nous tente par des propos. Mais sachons une chose, c'est que le temps par lequel nous passons, la croix que nous portons est la croix de notre gloire. La croix de notre gloire. La croix de notre gloire. Et si nous savons que chaque fois qu'il y a une croix qui se présente à nous, il y a une gloire de Dieu qui est derrière. Mais souvent, nous ne comprenons pas que la gloire là, ce n'est pas toujours ce que nous concevons dans nos pensées, parce qu'il y a une autre façon peut-être de concevoir la gloire. Il y a ce que nous appelons la gloire qui n'est pas toujours la gloire de Dieu. Alléluia. Donc ici, les gens se moquaient de lui. Ils prenaient plaisir à le voir souffrir. De partout, il était. Il, il, il, il, il, il, il, il, il était en souffrance On lui disait Mais tu, tu as fait pour les autres Pourquoi tu n'avais pas fait pour toi même Alléluia Mais C'est pas parce qu'il était impuissant C'est pas parce que C'est pas parce qu'il n'avait pas en vérité La capacité de descendre la croix C'est pas parce que Dieu n'était pas avec lui C'est pas parce que Dieu l'avait abandonné Dieu ne t'abandonne pas Dieu ne nous a pas abandonné. Mais parfois, aux yeux du monde, nous pouvons paraître comme des gens avec qui Dieu n'est pas. Et aujourd'hui, malheureusement, on mesure la, voix, la foi plutôt face par rapport à ce que soit tu possèdes. Ou ce que tu as. Il y a des gens qui vont jusqu'à penser que la foi, là, ça se mesure plus tu la foi, plus tu as des grandes choses. Non. Alléluia. Son père était avec lui. Mais il passait par un temps d'impuissance un temps nécessaire. Un temps obligatoire, un temps qu'il devait traverser, il devait porter sa croix. Il devait porter nécessairement sa croix pour voir la gloire de Dieu au final. Donc peu importe ce par quoi nous passons, sachant que tant que nous sommes sur la terre, on sera toujours confronté à porter la croix. C'est quoi la dit portez votre croix tous les jours, chaque jour que Dieu fait, nous devons être prêts. À porter notre croix. Les difficultés qui se trouvent en face de nous, nous devons être prêts. Nous devons les prendre comme faisant partie de notre vie. Parce que parfois, c'est difficile à supporter quand nous refusons cela. Il si ne s'agit pas d'accepter les, les, les, les mauvaises choses. Non. Que tu appelles les bonnes choses ou pas, tu es sur la terre. Et des tribulations viendront sur ton chemin. Des tribulations, des situations viendront faussement ton chemin où tu devras porter ta croix. Dieu appelle ça la croix. Un temps d'impuissance dans lequel tu ne peux rien faire. Et c'est là où tu reçois des moqueries. C'est là où tu reçois le rejet, C'est là où les gens, les gens mettent en oubli ce que tu as fait de bien dans la vie. C'est là où les gens mettent en oubli ce que tu as fait dans la vie. Ce que tu as fait de bien. Mais, continue de faire le bien. Mais, ne descends pas de la croix. Et si tu descends la croix, on va croire en toi. C'est un piège. Il y a parfois des situations que les gens nous proposent pour dire mais comme ça ne va pas, je vais te faire ceci, je vais te monter telle voie, il y a telle voie. En tout cas, vraiment, si tu fais ça là, tu vas t'en sortir. Alors que c'est justement le piège. Vous vous souvenez que Jésus était rentré dans le désert où il devait gêner 40 jours, 40 nuits. À un moment donné, il a commencé à avoir faim, n'est-ce pas il a commencé à avoir faim. Et la Bible dit quoi La Bible dit que le diable se présente à lui à l'instant précis et commence à lui proposer quelque chose d'intéressant. Il dit, mais tu es le Fils de Dieu. Tu as la capacité de transformer les pierres en pain. La, tu as la capacité de le faire. Mais il ne l'a pas fait. Pas parce qu'il était dans l'incapacité de le faire, effectivement. Mais il ne devait pas le faire. Il ne pouvait pas le faire parce que ce n'était pas l'ordre de son Père. Donc, les choses... Que tu dois refuser de faire, même si tu as la liberté de le faire, même si tu es libre. La Bible déclare que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc il y a des propositions qui peuvent venir sur ton chemin parce que tu passes par tel moment et c'est là où le diable de te proposer des choses intéressantes. Mario Dobaski de Mataye de Bray. Mais elle, le discernement, accepte de porter ta croix, là. Accepte de porter ta croix. Parce qu'après la croix, tu verras la gloire, certainement, dans la fidélité de Dieu. Nous voyons très bien que dans la suite, Jésus a été ressuscité, au point où il y a eu un centenier qui était présent, au verset 39 par exemple, on dit le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait exprimé la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu !» Les gens au départ disaient, mais il n'est pas fils de Dieu. Il n'a pas dit qu'il est le fils de Dieu. Qui descend à la croix à ma voix Donc tout cela, tout ce monde-là, parlait pour dire qu'il n'est pas le fils de Dieu, il se moquait de lui, etc., etc. Mais vers la fin, ah, vers la fin, les gens sauront que ce que Dieu a dit sur toi est vrai. Vers la fin, les gens verront. Pourtant, ils ont vu les signes auparavant. Hein. Ils ont vu ce Jésus a récité les morts. Hein. Ils ont même dit que ah, ce homme-là, vraiment, c'est un prophète. Dieu a suivi un grand prophète parmi nous. Ils ont vu des signes quand même. Mais comme il était en train de passer par son temps d'impuissance, alors ils ont mis tout ça en oubli pour dire « Ce n'est qu'un homme. » Ce n'est que Bon, ils ont commencé à le minimiser en fait. Ne minimise personne. Il y a, il y a, il y a, quand on était à l'université, il y a un de nos professeurs qui, qui, qui, nous, prenait, qui nous prenait en, en situation euh, euh, africaine et qui aimait bien raconter des histoires. Et il nous disait un jour dans, il nous disait qu'il qu y a un adage africain qui dit que l'antilope doit jouer avec lui. C'est parce que le lion est blessé que l'antilope doit, <rire> doit se permettre de jouer avec lui. Parce que dans tous les cas, il reste le lion. Hallelujah. Il reste le lion. C'est parce qu'il est blessé l'antilope va mettre en oubli que le lion n'est pas antilope. Alléluia. Donc les blessures que tu reçois, les temps difficiles que tu reçois, n'empêchent pas, ça, ça, ça n'annule en rien ce que tu es aux yeux de Dieu. C'est aux yeux des hommes que tu as changé, tu es quelque chose de, as à mépriser, tu es quelqu'un à mépriser. Mais aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Aux yeux de Dieu, tu es, tu es son fils, tu es sa fille. Aux yeux de Dieu, tu es grande, tu es grand. Aux yeux de Dieu, tu es un homme de valeur. Tu es un homme d'impact. Tu es une personne de qualité. Aux yeux de Dieu, tu es une personne mise à part. Une personne spéciale. Aux yeux de Dieu, tu es un grand. Tu es une grande. Mais aux yeux des hommes, parce que tu passes par des temps difficiles, ils pensent que tu, ils peuvent te minimiser. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais accepte ces choses. Accepte ces choses. Accepte même les injures. Accepte les, les, les paroles blessantes. Accepte ces choses. « Ramo Ibo, la to break. Mais en vérité, tout ce qui te jette, tout cela va constituer le témoignage de la gloire de Dieu. En vérité, lorsque Dieu te fait passer par le temps d'impuissance comme ce qu'il est en train de vivre ici, c'est un temps dans lequel spirituellement il est en train de te remplir de puissance. Parce qu'en vérité, « Lorsque tu es faible, c'est là qu'il te rend fort. » Il a dit « Ma puissance agit dans la faiblesse de l'homme. » Et l'apôtre Paul, Paul ayant compris cela, il dit « Mais regarde, je prie, mon homme et guérissait les malades. »« J'avais une maladie et j'ai prié le Seigneur trois fois pour qu'il m'enlève cette maladie. » Mais il me dit « Ma grâce te suffit. » Ce soir, je vais te dire encore que la grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit même dans le temps d'un puissant traverse. Sa grâce est suffisante pour toi. Il dit « Ma grâce te suffit. » L'apôtre Paul dit, mais pourquoi C'est un homme, pas qui Des miracles. Les gens voyaient, les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient. Mais lui l'humain était un temps difficile qui lui a été imposé d'ailleurs par le Seigneur. Mais il dit, j'ai prié trois fois. Mais le Seigneur me dit, regarde, ma grâce te suffit. Oui, dans les temps difficiles, la grâce de Dieu te suffit. Oui, ce qui est le plus important. Regardez, quelqu'un a dit, je préfère la présence de Dieu à la présence du matériel. Même si je n'ai plus rien, même si je n'ai rien sur la terre. Même si je, je, je, je n'ai même pas un toit, mais je n'ai rien du tout. Et voilà, Quelqu'un disait, je, je préfère la présence de Dieu à la présence de l'argent. Ça, C'est un prédicateur que j'ai écouté qui dit ça. Je préfère la présence de Dieu. J'aime plus la présence de Dieu que la présence de l'argent. Pourquoi Parce qu'il sait que la présence de Dieu est égale à la présence de tout. La présence de Dieu peut lui emmener tout ce dont il a besoin. Parce qu'au commencement il était Dieu et si c'est Dieu en toi, mais au temps convenable, il agira de Marion baba le temps d'impuissance le temps où tu portes ta croix c'est le temps où tu es en entends de peser ta gloire de le temps et plus la croix est difficile à supporter le mystère c'est que la gloire sera aussi difficile à, gloire sera difficile à supporter la gloire sera difficile à supporter la gloire sera terrible la gloire sera incroyable la gloire sera impensable. Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas inintelligent. Il est sage. Il ne peut pas te laisser souffrir une certaine dimension. Et puis ne pas te récompenser une certaine dimension. Il est le dieu de la justice. Il est le dieu de la justice. Il est le dieu de l'équité. Regardez, lorsqu'il a donné les, les, les talents à des personnes, celui qui a eu cinq talents, il a demandé, il, il est revenu vers lui avec cinq talents. Celui qui a eu deux talents est revenu vers lui avec deux talents. Et il a dit fidèle serviteur Parce que dans sa Penser, pourquoi il n'a pas dit bon, pourquoi il n'a pas eu, celui qui a eu 5 talents, pourquoi il n'a pas dit bon, pourquoi tu n'as pas fait 6 talents, 7 talents, 8 talents, alors qu'il t'a donné 5 talents, tu aurais pu faire 7 talents, 8 talents, mais lorsque ce dernier est venu vers lui, vous lui dites, Maître m'a donné 5 talents, voici, j'ai eu 5 hauts talents, il a dit, fidèle serviteur, bon serviteur, pourquoi Parce que c'est équitable, c'est l'équité, la même manière que tu souffres comme ça, la dimension de ta souffrance, elle te à la dimension de ton élévation. Alléluia. Donc, porte ta croix. Mais si c'est compliqué, si c'est une maladie, il y a des choses qui sont difficiles à expliquer, personne ne te comprend. Ici, les gens ne le comprenaient pas. Et dans les temps d'impuissance, personne ne te comprend. Personne ne te comprend. Personne ne te comprend, personne ne te comprend Personne d'ailleurs ne peut te comprendre Parce qu'ils ne savent pas, comme je disais sur la, dans la publication Ils ne savent pas ce que Dieu est en train de faire Ils ne savent pas ce que Dieu a déclaré chez toi Ils ne savent pas que c'est Dieu même qui a décidé que tu passes par là C'est vrai tu prêches et les gens sont touchés C'est vrai tu prêches et les gens sont touchés Mais on dit tu n'as pas l'argent, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela Mais ils ne savent pas que c'est un mystère de Dieu Ils ne savent pas que c'est un mystère de Dieu Ils ne savent pas que Dieu est en train de préparer quelque chose Pour que ton témoignage soit glorieux à pouvoir ajouter ils ne savent pas que Dieu est en train de te forger quelque chose ils ne savent pas que Dieu a tracé ce chemin, c'est un mystère pas parce que ce qu'ils disent là Dieu est capable de le faire c'est pas parce que Dieu est incapable de le faire descendre la croix, c'est pas parce que Dieu est incapable de le faire descendre cette croix mais c'est parce que Dieu voulait le voir au troisième jour ressuscité. au troisième jour ressuscité pour la gloire de son nom, parce qu'il avait préparé quelque chose, c'était crise dans son histoire, qu'il passerait par une telle situation. Et il y a des choses que Dieu ne nous a pas dit, mais là, par lesquelles nous passerons, si nous ne le comprenons pas, et que nous sommes, nous sommes dans l'impuissance face à ces situations, nous devons garder la foi et porter notre croix, sachant que le jour de la vitation divine, arrivera et nous serons davantage glorifiés et le Seigneur sera glorifié et comme le centenaire des gens diront assurément Dieu est avec lui assurément Dieu est avec lui assurément parce que nous l'avons vu à la croix nous l'avons vu quelque chose un signe va se produire la dit il y a eu un signe qui s'est produit lorsqu'il a inspiré pour dire élie élie là-bas mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné pas parce qu'en vérité son Dieu l'avait abandonné mais il ne sentait plus sa présence, il se sentait vide parce que la mort approchait, parce que la présence des ténèbres était forte à cause du péché de qu'il avait revêtu. Il était donc abandonné la présence de Dieu, parce qu'il transportait ton péché à toi, mon péché à moi. Il était humain de bruit, il a fallu qu'il passe par la croix, pour que nous si nous passons par la croix, il puisse nous comprendre pour nous secourir. C'est pour cela que ce que nous traversons n'est pas étranger, au Seigneur. C'est pour cela que la Bible déclare que nous avons passé à la souffrance de crise. Et ainsi, dans cette souffrance de crise, nous devons porter notre croix parce que tel qu'il a été glorifié nous devons être aussi glorifiés mais avant sa gloire il est passé par la croix où il a porté sa croix on s'est moqué de lui donc si on se moque de toi si on te juge de cette manière ne t'en fais pas pense à ton maître du lui-même tu es passé par là alors je suis heureux de porter aussi ma croix mais ce que tu te demande c'est de soutenir ma foi en fait, ma foi ne défaille point comme tu l'as fait pour Pierre. Tu as dit, Pierre, regarde, Satan voulait te cribler comme du froment. Mais je priais pour que ta foi ne défaille point. Je priais pour que ta foi ne défaille point. Et ainsi, Seigneur soutiens ma foi, en fait que je puisse persévérer, car tu as dit, le fils de l'homme reviendra. Mais est-ce que lorsqu'il reviendra, il trouvera la foi sur la terre? Son problème c'est la foi. Dans la croix, il faut garder la foi, parce que il te fait passer par là pour te charger de puissance. Regarde, parfois les hommes qui sont des instruments de puissance dans le domaine de la délivrance chasse les démons lorsqu'ils passent les esprits, imp des esprits impus ne peuvent résister c'était des personnes qui étaient qui étaient tourmentées par les démons comme le fou de gardant dans la Bible, regardez l'esprit de Dieu me disait ceci un jour je ne sais pas si vous connaissez ce passage il était question des disciples qui ont dit à Jésus Christ de Nazareth, voici quelqu'un qui chasse les démons et il ne nous suit pas donc comme il ne nous suit pas, donne-nous l'ordre pour que nous puissions aller l'arrêter, maître parce qu'il ne nous suit pas, et Jésus a dit non non, laissez-le, car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Mais un jour, pendant que j'étais en pleine prière, l'Esprit me dit qu'il s'agissait de ce fou-là. Ce fou que Jésus avait libéré. Ce fou-là. Et j'ai dit, mais comment est-ce qu'il s'agissait de lui? L'Esprit me disait ceci simplement, que c'est ce dernier-là qui a été rendu, parce que Jésus n'a pas permis de le suivre. Si vous vous souvenez bien, la bête voulait rester à Jésus. Jésus a dit non, va te monter au sien. Et lorsqu'il est parti dans toute la Décapole, dans toute la région, dans toutes les contrées, il a commencé à annoncer c'est un évangile de puissance, c'est un évangile qui doit être rempli de puissance C'est pour cela que vous allez comprendre pourquoi Les démons s'étaient acharnés contre lui Les démons s'étaient acharnés contre lui parce qu'il savait qu'il allait les troubler. Et c'est ce dernier-là, lorsque le Seigneur lui a dit d'aller vers sa famille, il a commencé à annoncer l'évangile. Alors dans son temps d'évangélisation, l'onction de Dieu va le suivre. La puissance de Jésus-Christ va le suivre. Il sera chargé de puissance et les démons commenceront à avoir des problèmes avec lui. Et c'est lui qui a commencé à chasser les esprits impurs. Les démons n'avaient plus le temps avec lui. Parce qu'il a commencé, commencé maintenant à avoir la domination sur ses forces du mal. En réalité, c'est par quoi tu passes. Tu vas bien recevoir que si tu passes par souvent des situations de souffrance financière, regarde dans ton histoire, plus tard tu verras que tu seras énorme financièrement posé. Dieu fait tes choses exprès. Lorsqu'il te fait passer par un temps d'impuissance par rapport à quelque chose, les hommes peuvent ne pas comprendre ce pourquoi il te fait passer par là. Mais il y a un mystère qui se cache. Il te charge dans ton temps de désert. Il te charge de puissance. Il des mystères, il t'enseigne aussi des choses, il te permet aussi de voir le visage du monde, parce qu'ici, Jésus a commencé aussi à comprendre combien de fois des personnes pour qui il a prié, des personnes même qui l'a guéri, des personnes à qui il a fait du bien, ont commencé à se réduire sa souffrance, ça lui a emmené, ça à comprendre. C'est pour cela que il est important que nous passions souvent par ces moments que ce moment, ce moment, nous ne le voulons pas. Parce qu'à travers toutes ces choses, Dieu nous enseigne. C'est l'attitude des gens qui sont autour de nous. C'est l'attitude des hommes qui sont autour de nous. Et nous apprenons beaucoup de choses. C'est temps bénéfique. C'est pourquoi tout ce que Dieu permet, Il le permet pour une bonne cause. L'Abbé dit :« Toute chose parcou à votre bien, concourt plutôt à votre bien. Si » S'il le permet, c'est pour une bonne cause. Que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté, que la louange et la gloire lui reviennent. Béni sois-tu Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Donne-nous de pouvoir supporter, de porter notre croix que tu veux que nous portons pour expérimenter ta gloire. Et nous voulons te dire encore davantage merci pour tout ce que tu as permis à la plateforme de traverser. Nous voulons te dire merci pour toutes les difficultés que nous avons traversées. Merci pour tout ce que nous avons pu voir, oh Dieu. Merci pour ce que tu as permis dans nos vies personnelles, que nous puissions voir dans nos différentes familles comment les gens se sont comportés vis-à-vis -vis de nous, comment quand nous étions confrontés à un temps d'impuissance où nous avons perdu un être cher, nous avons perdu notre mari, nous avons perdu notre femme, nous avons perdu un frère, où nous étions en difficulté financière. Comment les gens se sont comportés vis-à-vis -vis de nous Comment les gens agissent Tu nous as enseigné. Tu nous as appris beaucoup de choses Même sur la plateforme, Seigneur, nous avons eu des difficultés Père, des gens nous ont méprisé. Père, il y a eu des choses qui sont passées Dans nos, dans, dans nos différentes vies Tu sais que chacun de nous travaille dans sa maison Mais dans toutes ces choses, nous voulons te rendre gloire Si tu permets que nous ne par ces choses C'est parce que tu veux nous enseigner à travers ces choses Tu veux nous charger à travers ces choses Tu veux nous remplir, nous faire expérimenter ta gloire à travers ces choses Que toute la gloire te revienne Nous te sommes infiniment reconnaissants Alléluia. Merci Seigneur Adorateur, adoratrice, c'est ainsi que nous allons nous arrêter pour ce soir. Vraiment, pour nous dire simplement que si autour de nous il y a des choses qui se passent, qu'il y a des choses que Dieu permet, nous devons l'accepter. Et accepter de porter notre croix. C'est temps d'impuissance, nous devons l'accepter. C'est vrai, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parfois, c'est facile à dire, mais c'est difficile à supporter. Mais non, pas le choix. Jésus n'avait pas le choix ici, et il y a des situations dans nos vies où nous n'aurons pas le choix, parce que si nous refusons de porter notre croix, nous ne pourrons pas expérimenter la gloire qui va avec la croix. Les Anglais disent: "There is no flowery, there is no, no, uh, it, it, it, it plutôt, no flowery path lead to glory, no flowery path lead to glory." C'est-à-dire, le chemin qui conduit à la gloire n'est pas parsemé de fleurs. Le chemin qui conduit à la gloire n'est pas parsemé de fleurs. No flowery path leads to glory. Pour dire que le chemin qui conduit à la gloire, c'est un chemin épineux. Et Jésus l'a dit. Il dit que le chemin qui conduit à la vie éternelle est un petit chemin. C'est un chemin étroit, c'est une porte étroite. Et il y a peu qui passent par là. Parce qu'il ne faut pas être gros pour passer. Il faut, être, il faut être derrière la dimension de la porte pour, pour traverser. Mais il dit le chemin qui conduit à la perdition, c'est le chemin de la facilité. C'est le chemin où on se permet tout. C'est le chemin où on, on, on est dans le libertinage. Parce qu'il dit ce chemin-là, il, il est large. Et il y a plusieurs qui passent par là. La facilité. Les gens refusent la souffrance. C'est vrai, quand tu quelqu'un aime la souffrance, on va dire « Mais qui aime la souffrance de la terre ?»« Mais nous n'avons pas le choix. » Nous sommes appelés à participer à la souffrance de Christ parce que nous sommes aussi appelés à la gloire de Christ. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse. Toutefois, nous soyons bénis. Dans toutes ces choses, nous sommes appelés à régner. Et même dans la souffrance, nous régnerons. Parce que même dans ces souffrances ici, ils ont écrit au niveau de sa croix, c'est-à-dire au niveau de la croix, ils ont mis, il est le roi des juifs. C'est-à-dire son identité n'a pas changé. Donc, ce n'est pas la souffrance qui va faire changer ton identité devant Dieu. Et c'est ça le plus important. Pour Dieu, il a changé parce qu'il est devenu l'homme ordinaire. L'homme qui priait pour les autres et puis les autres guérissaient. Mais aujourd'hui, il ne peut pas se sauver. Il ne peut pas prier pour lui-même. Il ne peut pas se sauver lui-même. Donc, pour eux, il est devenu l'homme honnête. Mais aux yeux de Dieu, aux yeux de Dieu, son identité n'a pas changé. Et eux-mêmes ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils ont écrit quelque part. La Bible dit au verset 26, si on remonte, il dit l'inscription indiquant... Le sujet de sa condamnation portait ces mots. Le roi des juifs. C'est une affirmation. C'est une déclaration. C'est une affirmation. il est effectivement le roi des juifs. Parce qu'à sa naissance, il a été dit, le roi des juifs est né. Ton identité ne changera pas dans la souffrance. alléluia Mais elle se révélera au travers de la souffrance. Même dans la souffrance, elle est affichée. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Que son esprit soit davantage sur toi. Ça a été un réel plaisir pour moi de passer encore devant vous pour partager la bonne nouvelle, la parole de grâce du Seigneur avec vous. Que Dieu vous bénisse, recevez mes salutations les plus sincères, les plus respectueuses, et soyez vraiment bénis. Très bonne nuit à vous, au nom de Jésus-Christ. Amen.